C'est vidéo de Paris, c'est moi cet en bas. Vidéo de Paris, il ne fallait pas essayer d'essayer. J'avais dit essayer d'essayer, tu as essayé d'essayer et ça te revient. Je t'ai demandé une seule chose, ok tu ça. Examen de conformité anal, savoir si tu es conforme là bas derrière. Anuscopie, c'est tout ce que je te demande. Mais comme tu as réagi à ma vidéo. Je suis libre de supporter M. Paul Bia, le cabinet civil, le gouvernement camounais. Je suis libre de supporter M. Bouba, Bouba Bello. Mais moi, Tamba, tu as insulté M. Mbarangele. Tu as insulté M. Niat. Tu as insulté M. Kaba Yegadjibin. Tu as insulté M. Paul Bia. Tu t'es moqué des grands-pères. J'ai dit, ça, je te l'accepte quand même. Je ne réagis pas. Je fais ma vidéo, je supporte M. Paul Bia. Aux États-Unis. Ce qu'il a fait, tu sors, tu es menteur, c'est Widi. Oui, tu es menteur, avant de sortir le message de la fille qui t'a trouvé dans le bureau de son gars. Et tu sais de quoi je parle. Je te dis, tu es menté dans le fossé, oui, Tu es menti à tout le Cameroun, à toute l'Afrique que tu as chanté. Premier album, ce n'est pas toi. Deuxième album, ce n'est pas ta voix. Sabina, ce n'est pas toi. Ouvre le monde, ce n'est pas toi. Ou changez le monde, ce n'est pas toi. Tu sais qui a chanté. Et tu sais que j'ai tout. Jusqu'aux voices, jusqu'aux déclarations. Tu n'as jamais chanté. C'est après que tu as décidé de faire comme si tu dis, chante. Mais tu as menti aux gens. Et je vais le révéler. On ne s'attaque pas à quelqu'un qui a un pied et demi en journée deux pieds le soir. Ça t'a pas qu'à gâter à de deux pieds le soir, un pied demi la journée. Je m'appelle Serge Tamba. Vous avez décidé de suivre le Cameroun. Faites des choses là-bas. Tu as entendu qu'un homme est venu me doter? Tu as entendu que j'ai un mariage un homme? Moi je vais fournir mon examen. Moi je vais fournir cela. Et je vais vous dire, un à un, je vais vous mettre au sol. sais moi l'examen de conformité. On enfin, fait au Cameroun un médecin net. On quitte sur ça. Frérot ou ma soeur, on quitte sur ça. Non, tu as trop fait, pas avec moi. Tu oses dire une, une, une vidéo que Tamba, il est clair, il faut éduquer la jeunesse. Tu as éduqué quelle jeunesse. Moi tu as formé qui? Tu as formé les couches, les mouches, les abeilles? Tu as formé qui? Moi j'ai formé des animateurs. J'ai encadré les animateurs. Je suis un vrai Camerounais. Pour dire encadré. Tu fais quoi? Tu as marié, c'est de ma faute. Je n'ai pas mangé la dote là. Oui, de Paris. Je dis que je suis encore premier épisode. Premier épisode.